95 d'OFM et dans le monde entier radio-ici-et-maintenant.com Nous avons le plaisir d'aujourd'hui recevoir un grand artiste cinéma musicien, Jean-Pierre Calfon, a reçu par Miss Petit voilà dans le studio de la radio Ici et Maintenant directrice de l'antenne Morgane Avesta Nous sommes ravis de recevoir euh, ce monsieur, trésor de l'art et de cinéma euh, par la France mondiale, puisqu'il a joué dans plusieurs films de Disneyland aussi, et aux États-Unis. Je me rappelle que quand j'avais Daniel Geyland dans notre studio, on parlait de lui aussi, de Jean-Pierre calfond On est ravis de le recevoir ici. Merci Betty. Restez à l'écoute de la radio ici maintenant sur 95 d'OFM. C'est à vous de parler Vous avez la parole, appelez et parlez au 08-90-37-38-38. On vous écoute dans le monde entier. Écoutez la radio ici et maintenant.com 95.2FM, j'arrête quand je veux. Un sujet, une idée Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 952 fm, j'arrête quand je veux. Vous avez quelque chose à vous dire Alors appelez-vous au 08 90 37 38 38. Sur Radio ici et maintenant 952fm, j'arrête quand je veux. Un sujet Une idée Alors parlez sur la radio ici et maintenant .com 952fm, j'arrête quand je veux. Vous pouvez nous écouter dans le monde entier en tapant radioici maintenant.com 95 2 FM, j'arrête quand je veux et appelez le 08 90 37 38 38. Vous pouvez nous écouter dans le monde en tapant radioici